Si vous avez vu ma dernière vidéo vous avez pu savoir que le chapitre 4 est enfin confirmé Et aujourd'hui on va voir tout ce que Fortnite pourrait ajouter ou ajouteront pour cette nouvelle mise à jour Juste avant n'hésite pas à t'abonner pour connaître toute l'actualité de Fortnite Et n'hésite pas aussi à lâcher un petit commentaire en me disant qu'est-ce que tu voudrais que Fortnite ajoute pour le chapitre 4 Alors les gars j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Hier pendant les fins de saison Fortnite ont annoncé le teaser de l'événement de fin de saison qui va conclure le chapitre 3 Et aujourd'hui on est là pour en discuter et parler de plus choses qui comptent arriver pendant le chapitre 4 Et des choses que Fortnite pourrait rajouter pour le chapitre 4 Avant les gars de commencer avec la vidéo Je tiens à vous rappeler que demain matin à 10h Il y aura la dernière mise à jour de cette saison La 22.40 Cette mise à jour ajoutera peut-être le mode 40 vs 40 en zéro construction Selon le teaser de Fortnite sur Twitter qui s'affiche maintenant à l'écran Ce teaser nous dit tout simplement Préparez-vous à vous battre avec 39 Cela peut confirmer l'arrivée la, du mode 40 vs 40 en zéro construction pour la prochaine mise à jour Cette mise à jour pour aussi apporter le retour des avions et des hélicoptères Pour information, les deux vont arriver en même temps Alors ça va être deux moyens de retard pour la fin de la saison Les gars aussi, peut-être que pour la dernière mise à jour de la saison Nous aurons d'autres packs à encrypter Si nous avons des packs à encrypter, ben, je vous le dirai sur Twitter Alors n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, mon Twitter s'affiche à l'écran Et pour l'occasion, je sortirai aussi une vidéo récapitulative de la mise à jour 22.40 Qui sortira demain moment de les gars, j'essaie de me retenir avec la vidéo Mais je... Je suis extrêmement hype, je sais pas trop si ça fait le même effet pour vous. que les gars, rentrons dans le sujet de la vidéo, qu'est-ce que Fortnite pourrait ajouter pendant le chapitre 4 ou ajouteront pendant le chapitre 4 qui pourrait être une dinguerie Déjà les gars, un mode à la première personne en type FPS, euh, ce mode est normalement vraiment plus utile qui pourrait arriver pour le mode zéro construction. Ça pourrait vraiment aider euh, les gens à vraiment bien jouer en mode Call of Duty. Ce mode pourrait aussi inviter plusieurs personnes qui joueraient à Call of Duty ou à des jeux en première personne. Et cette nouveauté pourrait inviter à jouer au jeu. Les motos, un véhicule qui avait été euh, leak il y a longtemps, pourrait aussi faire son arrivée pour le nouveau chapitre. Tout le monde disait que c'était trop gros pour qu'ils arrivent dans une saison. Maintenant que le chapitre 4 est confirmé, les motos vont sûrement arriver en, en chapitre 4. Peut-être pas au début, au début du nouveau chapitre, mais peut-être plus tard dans la saison ou dans les saisons prochaines du chapitre 4. Tout comme les motos, nous avons aussi les skates qui avaient leak pendant les événements d'été de cette année euh, qui étaient vraiment, je suis désolé, mais qui étaient vraiment euh, claqués au sol. On n'est pas là pour parler de ça. Les skates qui avaient Leak il y a longtemps pourrait aussi faire leur arriver, puisque si j'arrive à retrouver le gameplay, un leaker avait réussi à trouver l'animation de notre joueur quand il va être sur les skates. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Aussi, les gars, Epic Games est en train de travailler sur des animaux volants qui pourraient arriver sur la map. Personnellement, je pense que ça va être peut-être pour des hétérodactiles ou peut-être des dragons. On n'a pas vraiment le thème de la prochaine saison, mais avec le chapitre 4, on pourrait s'attendre à n'importe quoi. Mais je comprends pas comment des gens peuvent croire qu'on aurait des clombeaux volants. C'est fou Ensuite les amis Avec le teaser du chapitre 4 Dans les FNCS Le créateur de Fortnite Simsoni A confirmé Après le tweet de Apex A confirmé Que le créatif 2.0 Allait être reporté Pour le début 2023 Avec le chapitre 4 Les gars Bien évidemment La map du chapitre 4 Est peut-être vraiment Confirmée à 100% C'est bien confirmé Que la map chapitre 4 Va s'appeler Asteria Et des rumeurs Circulent sur Twitter Qui disent que la map chapitre 4 Sera le mélange entre la map chapitres 1, 2 et 3 on n'a pas d'informations vraiment comment cette transition va être faite mais on a des rumeurs que ça sera ça ensuite les gars une nouvelle mécanique qui va revenir dès le lancement de cette saison cette fois-ci des armes de mêlée type marteau ou épée je pense qu'on a déjà ça dans le mode créatif je sais pas trop si ça va être euh, cette épée et ce marteau mais l'arme de mêlée va être ajoutée pour le lancement du nouveau chapitre ça va être une épée ou un marteau d'après la vidéo de L.E.L que je mettrai dans la description Fortnite va ajouter ce marteau et cette épée pour pour le lancement du nouveau chapitre. Hop hop hop les gars, je vous fais une petite pause dans la vidéo pour vous prévenir. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper le live que je vais faire samedi à 20h pour pouvoir réagir à l'événement. Et bien sûr le lendemain pour réagir à la nouvelle saison de Fortnite. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Ciao, ciao. Fait froid sa mère la race. Oh c'est mieux <rire> Les gars du coup pour cette deuxième partie de la vidéo Je vais tout simplement vous résumer quelque chose Que Fortnite pourrait ajouter ou rajouter Pour le chapitre 4 de Fortnite Tout d'abord les gars, tout d'abord les potes Trois armes qui pourraient revenir sur Fortnite Des armes vraiment emblématiques de Fortnite Dès que tu penses à Fortnite tu penses à ces armes Tout simplement l'ascar, le pompe chasseur Ou le pompe tactique Ces trois armes ont été enlevées il y a longtemps pour, Plus pour le pompe chasseur et le pompe tactique Qui ont été enlevés il y a très très longtemps Mais le, avec le... Wow, le, le triple, le quadruple action Tandis que pour la SCAR qui a été enlevé Au lancement du chapitre 3 La dernière fois qu'on a vu le chasseur Était pendant la saison 8 du chapitre 2 Alors Fortnite pourrait rajouter Pas dès le lancement du nouveau chapitre Pour avoir du renouveau Mais plus tard dans les saisons à venir du chapitre 4 Pourrait rajouter l'ascar, Le Space 12 Ou le Tactique Qui pourrait devenir le bougain. Et les gars qui dit SCAR Dit l'AR de base l'air qui a été enlevé Il y a un bon moment Sans Fortnite Fortnite pourrait rajouter l'air de base Pour pouvoir euh, réimplémenter la SCAR à son tour Ensuite les gars Bien sûr On a eu les FNCS Quoi dire de mieux On voudrait aussi avoir une World Cup l'année 2023 ce genre d'événement c'est vraiment une dinguerie vous avez pu voir l'engouement qu'il y avait avec les fences alors imaginez la world cup et aussi un changement que fortnite pourrait faire pour l'histoire de fortnite cette fois-ci pour le chapitre 4 fort donner des nouvelles par rapport à, à l'histoire comme pendant le chapitre 1 moi oh, j'ai craché un hein ah comme pour le chapitre 1 il pourrait faire que chaque 2-3 jours on dit pas quotidiennement mais chaque 2-3 jours pourrait donner des nouvelles par rapport à l'histoire puisque maintenant l'histoire on a la suite de l'histoire dans les comics et plus personne vraiment les comics et nous avons la suite De, de l'histoire par exemple 3 à 2, 3 à 4 semaines euh, des cas Et même des fois euh, des mois Pour avoir la suite de, de l'histoire Alors le truc ça va être de mettre les De continuer l'histoire chaque 2, 3 jours Pour garder la hype qu'on a pour le jeu Et l'histoire Alors les gars c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant votre petit pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne les 150 abonnés On se revoit demain pour la vidéo Mise à jour 22.40 C'était Skyplex à très bientôt